tu penses que ça va être possible pour notre thèse ah ben, Vous avez déjà refait un peu de recherche biblio dessus ah Oui, on est au point là-dessus. Ah ouais. Je pense que ça devrait pas pouvoir poser euh, trop de soucis. Vous nous envoyez une fiche de thèse et puis ouais. euh, on trouvera bien une question de recherche euh, avec euh, avec quelqu'un du DMG. Oui, il oui, n'y a pas de souci, je pense. Bonjour. Bonjour, Maxa. Bonjour. Euh, je pourrais te voir quand tu auras fini. Oh, ben on a fini. On A bon. à à tout à l'heure. Ouais. À plus tard. Okay. Au revoir. Euh, oui, j'ai des soucis avec une patiente qui a des brûlures de langue, brûlures intermittentes, qui se majeure en fin de journée avec des tâches cuivrées sur la langue. Elle a pris des photos, donc c'est euh, constaté par moi-même. Donc euh, j'ai fait une recherche dans mes bouquins de stomato, de dermato, et j'ai vraiment rien trouvé. Donc je voulais savoir si tu avais une petite idée. J'ai peut-être un bouquin qui parle de ça, mais après avoir le... On peut peut-être vous aider Vous avez pensé à faire une recherche plus même bah, écoute, coup de même, moi, j'en je, ai entendu parler, je sais ce que c'est, mais j'ai jamais utilisé cet outil, donc je sais pas faire. Bah justement, cet après-midi, on a une, une après-midi formation ouais. à la recherche documentaire. Si vous voulez, vous pouvez venir avec nous Ah ouais, tu penses que je peux venir Bien, oui, bien euh, ah oui, sûr. Écoute, euh, vous venez A ouais. bientôt. bientôt À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, je te dirai si je trouve quelque chose. Avec plaisir. Vous allez pouvoir rencontrer notre formatrice, Nathalie. Mmh. Euh, puis comme ça, avec euh, votre question, vous allez pouvoir être formé et trouver une réponse. D'accord. Ouais Super, d'une pierre de coups. Suivez-nous. Bonjour. Clément. bonjour Nathalie. Il y a Marie-Claude, une de nos seniors qui aimeraient bien suivre la formation, C'est possible Oui, bien sûr, installez-vous. Merci. Bon, ben on va commencer, on va faire des exercices super PubMed, allez-y. Bonjour Laurent. Bonjour. Je vais trouver la solution pour mettre dans je t'avais parlé. Oui. Burning Moss Syndrome. D'accord, voilà. Donc super. Bon. Et du coup, ben, moi, ça m'a bien accroché. Je vais ah aller à la deuxième formation de PubMed. C'est génial. Voilà. Allez, au revoir. Profite bien. Au revoir. Voyons donc la formation du docteur Rock. Comme vous le voyez, et cela va peut-être vous surprendre, on commence par une page Google. Eh bien, c'est parce qu'on va voir comment Nathalie s'y est pris avec le Dr. Rock. Parce que le Dr. Rock ne savait pas bien utiliser Pumed. Et quand Nathalie lui a demandé comment vous fariez, sa première réponse a été « Eh bien, je tape dans Google. » Eh bien donc, voyons ce que le Dr. Rock aurait fait. Elle a tapé « Stomatodini. sans faire de faute. Et elle est donc tombée sur ses réponses. Elle en a ouvert quelques-unes, du genre Orphanet, parce qu'elle sait qu'Orphanet est un site qui peut être intéressant, et puis Stomatodini CHU de Rouen. Mais les réponses qu'a eu le Dr. Rock ne l'ont pas satisfaite du tout. Toutes les informations qu'elle arrivait à avoir ne l'aidaient pas pour prendre en charge sa patiente. Elle lui a demandé « Est-ce que vous connaissez l'outil Google Scholar ?» Le Dr. Rock lui répondit « Non. »« D'accord. »« Eh bien, je vais vous montrer. » Nathalie ouvrit une page Google Scholar et demanda au Dr. Rock de taper exactement la même recherche. Donc, « Stomato Dini. En arrivant sur cette page, le Dr. Rock se dit que c'était intéressant. Elle pouvait classer ses articles par date ou par pertinence et elle pouvait même la ranger dans sa bibliothèque. Par contre, en ouvrant quelques liens, elle se rendit compte rapidement qu'elle ne pouvait pas accéder au texte en intégralité et que cela nécessitait parfois d'acheter ou un abonnement. Alors elle demanda à Nathalie comment faire et vous vous doutez de la réponse de Nathalie, elle est devant vos yeux et vous. Vous la connaissez déjà. Mais on va vous montrer comment le docteur Rock l'a découvert. A tout de suite. Nathalie lui proposa donc PubMed. Et le docteur Rock, comme beaucoup d'entre nous, lit un petit peu d'anglais, mais quand il faut interroger la base, un peu plus difficile. Alors, vous allez dire, bah, le docteur Rock, elle va utiliser Sismef. Parfait. C'est ce qu'a fait Nathalie. Je vous ai passé les étapes, mais nous arrivons donc au résultat qui nous montre que Stomatodini en mots clés c'est Burning Mouth Syndrome. Nathalie a copié ce mot, l'a mis dans la barre de recherche PubMed et a montré les résultats au Dr Rock. 863 résultats. À ce moment-là, le Dr. Rock eut une petite frayeur, mais elle fut très vite rassurée par Nathalie. En effet, Nathalie lui dit « Ce qui vous intéresse, c'est les revues de la littérature et les textes gratuits pour cette recherche. » Oui. Alors, on va utiliser les filtres. On va utiliser le filtre « Review » et le filtre « Free Full Text ». Et on arrive à 21 articles. Pas mal Le Dr. Rock fut subjugué. Le Dr. Rock regarda rapidement les titres et s'aperçut que l'article numéro 4 et l'article numéro 6 pouvaient être très intéressants. Nathalie lui montra qu'en cliquant sur Free PMC, elle obtenait l'article en intégralité. Marie-Claude le parcourut et trouva la réponse à sa question elle a pu aider sa patiente. Elle en était ravie. Et quand Nathalie revint sur la page Pumed et lui parla qu'on pouvait personnaliser son Pumed et mettre ses propres filtres, le docteur Rock lui posa la question suivante et la dernière question. Quand est-ce qu'on se retrouve Nathalie Et nous, nous espérons vous retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo du docteur H et compagnie. Bonne recherche documentaire, à très bientôt. Ciao Salut